Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous sommes encore sur Orientation Durable pour parler cette fois-ci du recrutement des chargés de plaidoyer seniors, ceux avec plus d'expérience et qui sont généralement responsables du plaidoyer. J'espère que ça vous intéressera. La dominante de très très très très loin, euh, c'est quelqu'un qui a été euh, chargé de plaidoyer en ONG sur cette thématique ou une autre. De plus en plus, quelqu'un qui a 10-12 ans d'expérience sur une variété thématique et une variété publique, c'est ce qu'on va nous demander quand on nous demande un directeur du plaidoyer ou un, un responsable plaidoyer senior. Euh, ils ne vont pas nous le dire comme ça, mais ils vont dire, je veux qu'il soit opérationnel en deux semaines, sur toute cette complexité, donc ces profils-là sont plutôt très recherchés. Et c'est amusant parce que... On a une inversion du marché, du rapport de force entre le nombre d'offres euh, et le, le, le, le, le, le nombre de candidats, entre les juniors, où très clairement il y a beaucoup plus de candidats que d'offres. Les seniors, ils ont un mal fou à trouver. Il y a peu de personnes aujourd'hui... Euh, qui correspond à ça, c'est-à-dire j'ai 10 ans d'expérience euh, du montage de campagnes de plaidoyer, j'ai touché aux différents domaines, parce que vous devez, vu que vous devez encadrer celui qui va s'occuper de la communication sur Internet, hein, celui du community management, euh, et celui euh, qui va s'occuper du mapping décideur et des relations institutionnelles, si vous avez touché un peu à tout, c'est mieux, euh, ils ne sont pas si nombreux. Il est super important de différencier deux choses. Euh, les postes de plaidoyer et les postes de direction des relations extérieures au sein des très gros acteurs de l'économie sociale et solidaire. Euh, très gros acteurs, parce que seuls les gros acteurs de l'économie sociale et solidaire, je veux dire par là au-dessus de, de, de 20-30 millions d'euros, ont les moyens de se payer un directeur des relations extérieures assez cohérent dans leur bulle. Euh, mais si on prend la Croix-Rouge, par exemple, vous avez à la fois des gens qui s'occupent des relations extérieures de la Croix-Rouge, c'est-à-dire de des dossiers qui concernent la Croix-Rouge. Et même chose pour les grandes mutuelles, et même chose pour chaque déjeuner, même chose pour tous ces acteurs, même chose pour les, les, les scopes. Et vous avez d'autre part des gens moins nombreux qui s'occupent du plaidoyer où le plaidoyer c'est je vais pas seulement défendre ce qui concerne euh, les gens de mon statut si je vais défendre une cause pour l'ensemble euh, donc ça va essentiellement se trouver au sein des ong euh, à 80% on va dire c'est au sein des ong de solidarité internationale ou de défense de l'environnement soit vous avez des acteurs qui ne font que ça euh, Oxfam france contrairement aux autres Oxfam ne fait que du plaidoyer. Greenpeace ne fait que du plaidoyer, soit vous avez des acteurs comme aide dans la lutte contre le sida, comme WWF ou d'autres qui font entre autres cette action plaidoyer, c'est-à-dire qui vont chercher entre autres à faire bouger le cadre juridique. C'est assez rigolo, ce qu'on voit assez souvent avec nos clients, euh, c'est ils disent, je veux 10 ans d'expé, le poste donc, que, que je vous décrivais tout à l'heure, euh, 40. On leur dit que vous n'allez pas trouver à 40, euh, mais on veut bien tenter de vous la mettre à 40 sur le site et, et on verra ce qui se présente. Et assez souvent, euh, ça va démarrer pour le coup, donc on parle de direction d'équipe importante là-dessus, à 45-50, euh, et ça peut, euh, on va être quelque part en vrai, selon ce qu'on appelle par senior, entre euh, 45 et 75, sur l'ensemble, des... je vous parle de la France au niveau euh, UE, euh, Bruxelles, Strasbourg, c'est encore autre chose, on est dans ces eaux-là. Euh, en gros, le, le, le, le, le senior, on va être entre 45 et 60, là aussi du fait des fondations qui payent beaucoup plus généralement. Et le euh, directeur du plaidoyer, on va être entre 50 et 70, 75. Après, il y a encore une autre catégorie, mais là, euh, on parle d'une demi-douzaine à tout casser de titulaires, euh, directeur d'une ONG de plaidoyer, où là, on est entre 60 et 100 sur les, les, les, les différents postes qui, euh, qui existent. Avoir touché à tout. Euh, aux quatre, cinq grands domaines du plaidoyer. Euh, souvent, ce qu'on nous demande, c'est intéressant, on, on, ils, ils nous disent, parce qu'il y a cette dimension politique forte, des clients nous demandent, on veut quelqu'un qui va se révéler les équipes, on veut quelqu'un dont ils soient fiers. on veut quelqu'un euh, qui va imaginer le monde dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce qui n'a jamais, je ne sais pas pour vous, j'ai un mal fou à comprendre ces 2-3 dernières années, tellement tout bouge, toutes mes représentations bougent dans tous les sens. Il euh, ben faut quelqu'un justement qui arrive à regarder ça avec du recul, à penser à l'international. Aujourd'hui pour le coup, la façon franco-française euh, de penser, elle est... Euh, la blague de Coluche, il y a, il y a 7 milliards d'étrangers, elle est incroyablement dépassée. On est vraiment de plus en plus dans une logique où on va avoir des accords dans les réseaux comme From Earth, From Earth, les Amis de la Terre, où les Anglais vont dire « Ok, vous faites bouger ça en France, qui nous permet de faire bouger ça sur la législation RSE, être dans cette logique. » Et tout le reste, c'est... Ce sont euh, les compétences qu'on demande à tout manager, la capacité à déléguer, à accepter que ce n'est pas fait euh, de la façon dont on le ferait soi. Euh, mais c'est des boulots qu'on qu retrouve à peu près chez tous les postes de manager dans l'ESS. Ou, ou enfin, les qualités, pardon, c'est la Après directeur du plaidoyer, euh, si on n'a pas envie de refaire le même boulot, il y a deux grandes options, enfin quand je regarde le parcours des gens aujourd'hui, euh, DG d'une ONG, euh, très classiquement, euh, au, au moins autant que d'anciens DIRCOM, nous on voit que les DG d'ONG beaucoup plus en d'ailleurs assez logiquement d'anciens euh, DG, ou l'international, euh, c'est un milieu très international, de plus en plus international, euh, avec des opportunités, d'ailleurs j'ajouterais bien dans les qualités de façon générale, euh, parler, être un vrai bilingue, euh, ou le devenir vite, euh, donc l'international soit à Bruxelles, à Washington, voire à Amsterdam et Londres, où il n'y a, de, de, a pas d'institution intergouvernementale, moins en tout cas, euh, mais il y a des ONG beaucoup plus grosses. Euh, donc pour répondre à votre question, après 10 ans d'expérience directeur du plaidoyer international ou directeur d'ONG, avec pour le coup une vraie but en termes de salaire dans certains postes à l'international comme, comme perspective qui existe. Voilà, fin des vidéos sur le recrutement, on espère que ça vous sera utile et on se retrouve nous très bientôt pour des vidéos sur d'autres sujets et d'ici là n'oubliez pas, le plaidoyer c'est aussi votre voix.